Donc, j'ai écrit ce livre-là, Évidence de communautés métisses autour de la Baie-des-Chaleurs, que j'ai publié en 2016, je crois. Et c'était pour démontrer que, oui, euh, il y avait bel et bien des, des familles métisses qui résidaient en communauté autour de la Baie-des-Chaleurs. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. C'est que les métisses, pour, quand on parle de métisses, évidemment, on parle de de gens, surtout de, des Européens qui ont concocté des mariages avec des Amérindiennes surtout euh, du, de ce qui était le, le Canada ou l'Amérique du Nord et, euh, ça n'a pas commencé dans l'Ouest ça a commencé dans l'Est oui okay? les, les... et puis ça n'a pas commencé en 1600 non plus là, avec euh, Champlain et puis les autres là. ça a commencé bien avant ça parce que et si on remonte encore plus loin là, dans l'histoire, vous avez probablement entendu dire qu'il que, um, y avait à un moment donné des vikings qui sont arrivés à Lansomedo aux en Terre-Neuve. Ça, c'était dans les années 1000. Oui. Et moi, euh, quand j'ai regardé l'histoire de ce qui se passait, là, je suis arrivé à la conclusion que il y avait des... Si on, si on arrête, disons à un mille ans passé, là, lorsque les vikings sont venus. Ils sont venus, ils sont restés par ici quelques centaines d'années, trois, quatre ans, c'est-à-dire ils, ils partaient d'Europe, ils venaient ici, ils retournaient, Puis, à peu près en même temps, dans ce temps-là, les autres, ils ont conquéris l'Angleterre et la France. Et c'est comme ça que je pense mm -hmm. que l'information, à savoir qu'il y avait une Amérique, elle est venue des vikings qui ont transmis cette information-là aux Européens, surtout les Français et les Britanniques, qui, eux, ont commencé à venir faire la pêche sur les côtes de l'Amérique très tôt. Je dis, je, moi, je suppose que c'était même dans les années 1400. Euh, et une, une indication de ceci, euh, par exemple, euh, pour démontrer un peu ce, le point que je fais, c'est que lorsque Jacques Cartier est arrivé au... En Amérique, en 1634, je pense, chose comme ça. En, en, il a rencontré des bateaux qui, qui, qui venaient de Bayonne, plein de morues. Alors, pas, pas, mm. ils ne sont pas venus avec Jean Cartier, ils sont venus avant Jean Cartier. Oh, oui. Donc, c'est pour dire que oui. l'Amérique elle a été découverte par, si je remonte aux Vikings, et ensuite, les, les Européens français ou basques sont venus ici très tôt. Pêche la morue et autre chose. Et, à ce moment-là, il a commencé à y avoir des métisses. Voyez-vous, là? Oui. <rire> Donc, c'est une histoire oui, oui. de loin. Et, euh, oui, l'évidence des des des euh, pour trouver les communautés, comment tu as fait ça pour trouver ça, ces évidences-là? Euh, que j'ai fait pour découvrir qu'il y avait des communautés métisses? Oui. Ben, euh, c'est que... L'évidence elle-même, oui, un exemple, un exemple de ceci, c'est que, c est, c est, en regardant la littérature et tout ça, euh, une, des premiers, une des premières indications, là, il faut un, un peu parler d'histoire. Euh, à un moment donné, oui. les Français euh, étaient les boss ici, jusqu'à ce que les Anglais sont entrés par la porte en arrière, puis euh, ont conquis euh, Louisbourg et se sont rendus à Québec et ont pris la, la possession de la ville de Québec. Et en dernier lieu, euh, lorsque les Français ont envoyé des troupes pour ravitailler les Français qu'il y avait à Québec, euh, ils ont été interceptés par les, les Anglais, à ce moment-là, les Anglais, là, les Britanniques. Là, et euh, plusieurs de, de, des navires se sont réfugiés à Restigouche. On a, on, ici, on dit Restigouche. Euh, c'est sur la frontière, c'est juste au, dans le fond de la baie des Chaleurs, c'est Restigouche. Et puis, là où il y a eu la fameuse bataille de quelques jours, la bataille de Restigouche. Et donc, à ce moment-là, il y avait à Restigouche les Français qui étaient venus pour sauver le Canada, là, cette flotte-là, et il y avait euh, avec eux autres des, des écrivains, un écrivain, un commissaire qui s'appelait Basagier, et puis lui, à un moment donné, il a fait un rapport de, des effectifs que, qui étaient sous la direction de la France à ce moment-là. On parle de 1760 ici. Et lorsque les Anglais sont venus ou les Britanniques sont venus les, les retrouver parce qu'ils avaient pris possession du Canada là, en 1760, Basagier leur a remis, remis son rapport de, des, des populations et des matériels qu'il y avait autour. Donc il y avait un recensement à ce moment-là. Et dans ce recensement, Balzagier mentionne spécifiquement euh, qu'il y avait en Gaspésie sur le, et autour de la baie des Chaleurs une centaine de personnes, euh, dont à peu près une vingtaine de familles métisses qui, qui existaient encore à ce moment-là. Et il les nomme spécifiquement, c'est-à-dire il dit spécifiquement qu'il y avait des familles métisses. C'est à partir de cette information-là que euh, moi, j'ai remonté en arrière et j'ai remonté quelques années plus tôt, euh, dans les années 1750, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, il y avait euh, un registre qui existait et qui existe encore, des familles de Pabos. Pabos, c'est tout près de Grande-Rivière à ce moment-là. Aujourd'hui, ça s'appelle... Oui, oui. euh, on ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas. Et dans ce registre-là, moi, j'ai été capable de faire la relation entre ce que Basagier disait et le contenu du registre pour, pour déterminer le les, les, les, les nom des familles, de ces familles métis-là qu'il y avait. Et puis, je vais peut-être juste faire un petit, un petit exemple de ceci. -là. Je pense que j'ai ça à la main. Oui. Dans la, le, le, le registre de Pabot, là, on retrouve les Ua et les Kaplan. Puis là, c'est intéressant parce que si vous connaissez un peu l'Acadie, puis vous connaissez un peu les noms des Acadiens, on parle de Cormier, Robichaud, Mabineau, ça c'est des noms acadiens. Mais quand on parle de Ua, Kaplan, Langlois, euh, Michel, Malais, Larocque, Chapados, Rousseau, David, le, de Grenier, Le Pau, euh, Boudot, ce ne sont pas des noms acadiens, voyez-vous? Ce, ce sont des noms de ces familles métis-là. Donc, moi, dans mon livre Évidence, euh, j'ai été capable de, de retracer ces familles qu'il y avait, ces familles métis-là, qu'il y avait autour de la baie des chaleurs, à ce moment-là. Il y avait donc. Un regroupement de familles métistes aux alentours de Passepébiac et Grande-Rivière. Et il y avait aussi un autre regroupement de métistes de l'autre bord de la baie, à Caracette, c'est-à-dire spécifiquement à bord bas Puis Je dis spécifiquement à Bas-Caracette parce qu'à un moment donné, Caracette, c'était un très très long village. Et en haut du village, c'est là où les Acadiens se sont installés. Et en bas du village, qu'on appelait Bas caraquette c'est là où les Métis étaient installés. Et quand on regarde les, les noms des gens, les, les noms de famille des gens de Bas caraquette on parle de Lantaigne, on parle de on parle de, de on parle de Malais, on parle de Gallien, Ce sont pas des noms acadiens. Mais si on va du côté de Haut caraquette il y a les Corniers, les Dugard, etc. etc tout ça pour dire que pendant longtemps à Caracquette, il y avait deux groupes. Il y avait des familles métisses à bas Caracquette et il y avait des familles acadiennes en haut Caracquette. Et ils ne se mélangeaient pas ensemble, ne mariaient pas ensemble. Et même que euh, lorsque les, les, le clergé était impliqué dans ceci, -là, il y avait quand c'était quand même des paroisses catholiques. Et lorsque l'évêque de, dans ce, ce moment-là, qui était l'évêque de Québec, Monseigneur Plessis, est venu visiter les gens autour de la baie des chaleurs, il est allé à Caracat, mais il était aussi allé à Paspébiac. Il a écrit dans ses livres, dans ses, dans ses récits, que il, justement, il y avait deux groupes de gens là-bas. Il y avait des Acadiens, puis il y avait des Métis, puis ils ne se parlaient pas, puis ils ne s'aimaient pas. <rire> ils ne communiquaient pas ensemble. Là. Et ça, ça a duré longtemps. Ah, OK. Oui, bon. <rire> Alors, question. Ça, euh, euh, c'est le territoire, il y avait des, des régions spécifiques pour euh, les métiers sur une rivière ou euh, une région de, euh, de petite communauté spécifique à Port-de-Caraquette. Est-ce qu'il y avait la rivière Saint-Jean ou. Euh, bon, ben c'est ça. Il faut faire attention. Il si, euh, y a. Y a il y a aussi des métis acadiens. Hein? Des, des, du côté de l'Acadie, proprement dite, là, là où c'était Port-Royal, Louisbourg, etc., là, il y avait des qui, des familles métistes, il y en a encore. Et euh, moi, je, le point que j'ai voulu faire, c'est que ces familles métistes-là n'étaient pas les mêmes que celles, elles étaient d'origine acadienne et amérindienne. Tandis que les familles métistes autour de la Baie des Chaleurs n'étaient pas acadiennes. Maintenant, si on, on, on parle d'un peu d'aujourd'hui, on est dans les années 2000, surtout dans les années 1950, à venir jusqu'à aujourd'hui, les familles ont commencé à se mélanger ensemble. Mais moi, je me rappelle très bien euh, d'avoir rencontré mon grand-père à peu près dans les années, j'étais à l'université étudiant, dans les années 62-63, je crois, 1962-63, et j'étais allé jaser avec lui, puis ça s'adonne que c'était au mois d'août, puis euh, c'était aux alentours de la fête des Acadiens, la fête des Acadiens au mois d'août. et J'étais allé voir mon grand-père, puis j'ai dit ça, oui, c'est la fête des Acadiens aujourd'hui. Il dit, oui, mais il dit, nous, on n'est pas des Acadiens. <rire> c'est un autre oui. élément qui m'avait... C'était juste pour dire qu'en 1962, mon grand-père... Euh, qui s'appelait David Mallet, ne se considérait pas comme acadien. Maintenant, aujourd'hui, mm. par exemple, mes enfants, mes petits-enfants, euh, ils se considèrent tous comme acadiens. Euh, au nouveau que la majorité des gens se considèrent comme acadiens. Mais il y a des gens comme moi, et, qui, euh, qui ont pris la peine de faire des recherches dans leur héritage, et que... Qui savent maintenant qu'ils ont des origines euh, amérindiennes et qui sont fiers de ça euh, et puis euh, qui le démontrent dans certains cas. Maintenant, des endroits, euh, tu parlais des endroits où on peut euh, dénoter des, des familles euh, métisses par rapport à des familles acadiennes. Je dirais ceci, c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas vraiment de distinction. Le, la région de boc se considère acadienne, aujourd'hui. Malgré que dans ces régions-là, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ont des origines métisses et qui sont fiers de ça. Et puis, des euh, mm. villages comme Chipagan, par exemple, tout près, euh, ont été aussi fondés par ces familles de métisses-là. Et beaucoup de gens, surtout maintenant qu'on ceux qui ont lu mon livre, là, ils savent d'où ceux qui viennent. Là. Alors, ils connaissent leurs origines. OK, euh, on prend une pause de 45 secondes, on en revient. OK.